Bertrand Varnier, Beauchamp, c'était une ville nouvelle. Pourquoi elle a été abandonnée Beauchamp est un secteur dans lequel il y avait, un, il y avait de l'espace au centre de la vallée de Montmorency. La vallée de Montmorency, c'est un point de passage qui existe de, depuis tout temps. En venant de Paris, on traverse les, le col qui est compris entre le, le but de Montmartre et le but de Chaumont. On contourne par Saint-Denis, euh, le méandre de la Seine et on se dirige tout droit en direction de Harfleur le Havre, direction euh, la Grande-Bretagne c'est ce qui s'est passé aussi avec les voies ferrées, les voies de chemin de fer qui ont pris le même itinéraire en venant de la gare du Nord euh, et de la gare de l'Est de l'autre côté euh, et c'est ce qui s'est passé aussi avec les, les, routes, les routes nationales euh, donc c'est un espace qui était bien desservi euh, et dans lequel euh, la pression urbaine se manifestait il y avait déjà trois ZUP qui avaient été programmées, la ZUP de Dermont, la ZUP de Saint-Leu la ZUP de Taverny. c'est aussi un endroit dans lequel à la patte d'Oie d'Herblay se trouvaient euh, des investisseurs euh, commerciaux qui souhaitaient réaliser un grand centre com com commercial et donc il fallait pouvoir si on voulait organiser les choses con convenablement, correctement euh, prendre un peu les devants et montrer qu'il y avait une capacité d'accueil le long d'une voie de chemin de fer euh, le long d'un axe principal amélioré qui était celui de la chaussée Jules César récupérée et qui devenait un axe de composition majeur de la volée et euh, c'était une manière de pouvoir euh, utiliser des espaces disponibles en créant de, de nouvelles gares sur des voies, des voies exi existantes c'était en plus euh, l'amorce d'un axe tangentiel Nord, Qui permettait de pouvoir rompre avec euh, les systèmes radioconcentriques euh, qui étaient euh, étouffants. Et, et donc cet axe tangentiel nord prenait en écharpe euh, la, la, la vallée de Montmorency et allait jusqu'à Pontoise. Alors pourquoi est-ce que euh, le Beauchamp a été abandonné et au contraire Sergi-Pontoise euh, prenait de la, de, de, de, la, de la vigueur, de l'importance C'est parce qu'en fait il fallait répondre. À des demandes qui permettaient d'accueillir 14 millions d'habitants. Euh, on était à 7 8 millions, quelque chose comme ça. Euh, donc, la, le, le secteur de Sergi-Pontoise devenait un secteur un peu, un peu clé. Il était dans un site tout à fait exceptionnel et il permettait de réaliser une opération de villes nouvelles, de centralité euh, qui permettait d'avoir l'équilibre habitat-emploi, des centralités importantes, etc. etc. Euh, donc, euh, Beauchamp aurait dû, aurait pu être rattaché à Sergi Pontoise. On n'a pas voulu, finalement, associer les deux, probablement pour des raisons de politique euh, locale. Puis la deuxième raison, c'est qu'il y avait une association qui avait trouvé un argument choc qui, était, qui flambait un peu la chaussée Jules César, en considérant que, en lui donnant une importance euh, de composition très grande, en fait, c'était cacher la réalité, celle de vouloir rapprocher l'Elysée le grand Charles, du PC atomique de Taverny.